C'est de, de, de oh, t'inquiète, Peach. C'est mon travail de venir te sauver quand, quand t'as un problème avec Bowser. Hmm. Eh bien, maintenant c'est vraiment très, très, très, très calme. pas dire le contraire. <rire> ouais, depuis que maintenant que, que Bowser a été arrêté. Hmm. Ça aurait été déranger, mais il mais y a un vaisseau qui s'est caché par l'anécis. Tu veux venir avec moi pour le voir? Ouais, je veux bien. Ok, on y va. Ok. Le vaisseau sera là quand il arrive. Oh waouh! Oh waouh, quel vaisseau! Ouais, il euh, y a quelqu'un. Non, c'est tout ensemble. Euh, salut mec, euh... Je peux savoir... Pardon, mais... Qui es-tu? Euh, mon oncle c'est... Ongeo. Ouais, je crois, je suis très chéri. Tu viens d'où? De... D'un autre, il y de... a... D'un univers, notre... parallèle à le vôtre. Parallèle! Ou alors d'un autre. Hum, tu d'attends, vraiment... je veux dire d'un autre. I <laughs> Ah le château, héhé, il a encore l'air château, putain. Mais je pense que tu vas vraiment te faire vraiment chez toi. Mmh. Ouais je pense, ouais. Mario, quand je t'ai dit d'aller voir la saccoupe volante, je t'ai pas dit de ramener la personne en question. Eh hey, mais euh, franchement, je te jure un pitch. Il est vraiment sympa. Ouais, on devrait le garder avec nous. Comment ça, garder avec nous Eh, hey, je vous assure, ma princesse, je vais être très, très sage. Vous ne verrez même <rire> pas que je <j'rez> serai là! Bah <rire> oui. En plus, c'est pour être très bien idée à te sauver quand, quand Bozar est. Qu'est-ce que dit, Bozar C'est mon grand ennemi. <rire> on peut dire qu'il est grand. <rire> Bien. Hmm. Ah tu vas vraiment te plaire Ouais je pense que ça être cool mais on peut me garder. Bon d'accord. On, on peut me garder. Mais il fait... que ce soit de mal, on gêne ça <rire> pas intérêt de faire des bêtises. Hein. <rire> ok, faire Personne, moi, pas de business. ok Vous n'aurez pas de problème avec moi. On espère. Ok, bitch, <rire> tu peux retourner dans ta chambre. <rire> oui. Bon, voici ma maison. Incroyable qu'un château, mais si un jour. Euh. Moi, quand est-ce qu'il chasse du château pas du tout, mais Euh, ok, ouais. Et donc, tu passes ta maison, quoi Bah oui, oui. t'as autre. Oh, t'as autre. T'as autre part où aller, peut-être Euh, non. Ouais, t'as raison. raison. Non, ça rien, t'inquiète. <rire> bon. Et donc, euh, euh, toi, t'as pas le droit de vivre tout le temps en prochain tour, mais toi Ouais, je sais parce que Pétien me dit toujours ouais mais t'as une maison et tout alors tu bon d'ailleurs il euh, y a mon frère à mais il n'est pas long genre de ce qu'il ils pas dit où bon peut-être plus tard. j'ai envie de voyager euh, bon, j'ai mmh. envie de visiter qu'on voyage. C'est oh. Qu Qu'est-ce que c'est Barriol Y a un problème, mon chef d'autobre est bah, no psychique Quel genre de problème Non, je regarde J'ai plus putain mais c'est... <rire> non, euh... Bon, un jour c'est moi. Tu sais, de faire des trucs comiques Ouais Ça c'est pas tout, mais on doit aller... Bon ok, on va aller euh, à la ville, <rire> Les, euh, à la ville de Todd. Ouais. Bon et toi, ouais, c'est euh... ouais, le de toute cette grande mer <rire> Allez c'est vraiment bon. des petites, euh, des petites par-ci par-là, des petites moutons, Waouh le royaume des c'est pas si vraiment de chez moi. Tu rigoles Ah ouais ou c'est une blague Non c'est pas une blague franchement. Ouais. <rire> c'est vraiment très drôle. Euh, bref, une... Ouais ouais c'est une blague. Sinon euh, toi t'avais pas dit que c'était... Pas vraiment une blague euh, qui a un problème. J'ai euh, après, après cette glitch... Non t'inquiète il déconne. C'est un <rire> farceur celui-là. Il m'a fait vraiment peur. Ah, ça comprend pas. C'est pas bien dans sa tête de te faire peur, papa. Ouais! Euh. Où sont passés tout le monde? Hé! T'es qui, toi? Je te fais pas ma confiance. Salut, Todd. Comment tu connais mon prénom? Alors, tu dis que. Salut, Todd. Comment ça va, Todd? Et d'ailleurs, d'où tu sors tout Euh... Non mais j'étais là Mais vous ne m'avez pas vu Non mais c'est... Euh... Non mais tout le monde dehors, en fait Mais il fait plein jour. Et alors après, On a le droit à faire une Ah oui. Pardon. Euh... D'ailleurs, c'était le seul euh, être euh, Oui, est-ce que je vous ai entendu parler Hein Ah... ah. <rire> N'importe quoi Ah bon, Maria tu fais vraiment combien de personne Oui ils vont vraiment très cool C'était pas quoi t'as qu'à partir. Ok, je rentre chez moi. Là. Non Bon, voilà Et là, t'as le train Oh, sérieux Ouais c'est pratique ça pour partir un peu plus loin dans le royaume. Franchement le royaume Mario est vraiment très grand, il est vraiment très jeune. Oui, alors Mario, on a un gros problème Quel genre de problème tas Qu'est-ce qui t'arrive On a capturé la princesse pour moi, cette fois-ci, il ne pourra pas la sauver, pas du tout. Est-ce <rire> que je vais faire un plan assez, assez bien, ouais, ouais. Donc Mario, prépare-toi à souffrir. <rire> Mario. Enzo, vous savez, vous arrivez trop tard, on a détruit le château et capturer capturé la princesse. on a retrouvé le château, il est complètement détruit, qu'est-ce qu'on va faire On va le reconstruire, et, alors, allez chercher la princesse. Oh Enzo, t'es nouveau, Mario va des choses, ok, t'es prêt Enzo ouais. Et on ne peut pas faire sujet. Quoi euh... C'est pas seulement une torche de une... lente qui... Ah, je t'ai pas de sujet. Je t'ai pas de sujet. Elle est lente, mais... Enfin, il est lent, du coup. C'est un garçon. Mais... On peut le Quoi Alors, pour me faire cramer, ça sera sans moi, ok non, je rigole. Allez, on y va.